Euh, je m'appelle Thomas Cloâtre, j'ai 19 ans, je viens de Dijon et euh, j'ai intégré euh, le, la classe Tremplin euh, en septembre de l'année 2020. C'est une classe pour euh, ceux qui rentrent euh, à la sortie du lycée ou qui veulent rentrer en première année et qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire, qui hésitent entre communication et journalisme. Euh, c'est une classe qui se déroule du coup sur un semestre euh, et on n'est pas tout seul dans la classe, c'est qu'on est, qu est euh, à... À la fois avec les, les bachelors communication dès la première année et à la fois avec les bachelors journalisme. On n'est pas laissé tout seul et du coup, à, à partir de janvier, on choisit la filière qu'on souhaite entre euh, journalisme et communication. Parce que je ne savais pas ce que je voulais faire, j'hésitais entre communication et journalisme. Et euh, on a fait pas mal de portes ouvertes. Je n'ai pas trouvé. Et puis on est arrivé à l'ICPA et puis euh, ils ont proposé cette, euh, cette classe tremplin. Et c'était. Euh, évident et au final voilà c'est juste que je savais pas ce que je voulais faire et je pense que je suis pas le seul il y en a plein qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire et du coup cette classe c'est vraiment une bonne chose on voit la majorité de ce qu'on doit voir dans les deux et du coup ça nous aide à faire notre choix euh, pourquoi avoir choisi la communication parce qu'au final en faisant justement en faisant ce travail dans les deux dans les deux bachelors je me suis rendu compte que c'était vraiment la communication qui m'allait qui je voulais faire de la com, euh, particulièrement dans la musique, mais je voulais faire de la com et pas du journalisme. Et euh, voilà, je pense que chacun, euh, à la fin de ce, ce semestre, euh, trouvera sa voie entre communication et journalisme. Alors, professionnalisme, euh, bonne écoute et bonne ambiance.